Nous l'avions découverte ensemble lors d'un live. Elle venait de sortir la dernière montre de Mobvoy, la TicWatch GTH. C'est une petite montre à un prix assez intéressant, 79,99€, qui sur le papier propose tout ce qu'on pourrait attendre d'une montre connectée à ce prix-là. Est-ce que cette montre qui va directement concurrencer à suite Xiaomi, vaut le coup Est-ce qu'elle tient ses promesses C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Commençons par reparler un petit peu du design de cette montre. Nous en avions déjà parlé plusieurs fois de ce petit design de montre connectée, un petit peu cheap, un petit peu pas trop cher. On va bien entendu reparcourir ce petit design assez rapidement. On est sur une montre avec un cadran de 43,2 par 35,2 et une épaisseur de 10,5. Cette montre est un boîtier complètement en métal. À l'arrière, on retrouve un quart de mètre et un capteur de température corporelle. Le verre est un écran incurvé. 2.5 d l'écran est un écran de 1,55 pouces tft avec une résolution de 360 par 320 pixels on voit que cet écran a quand même une bordure il est loin d'être borderless et ça donne un petit look un petit peu montre voilà bas de gamme pas très cher Néanmoins, lorsqu'on prend le look global de cette montre il est plutôt correct plutôt sympa et les finitions sont, on l'a vu dans des vidéos comparatives, plus haut de gamme que sur ses concurrents de chez Amazfit. Sur le côté, on retrouve un bouton, un bouton, un seul et même bouton qui va, on va voir, nous permettre de naviguer. Après, on a un bracelet, bracelet de 20 mm de largeur, bracelet interchangeable, quick release. C'est un design assez simple, assez épuré. Avec des finitions plutôt pas mal. Moi j'aime vraiment sur cette gamme de prix avoir un boîtier en métal. Ça change un petit peu la donne. Ce qui me déplaît plus mais sur cette gamme de prix à part sur la GTS 2 mini on y est tout le temps. C'est l'écran avec une bordure assez prononcée. On la voit bien ici. Voilà. En tout cas ça reste une montre basique qui peut en intéresser plus d'un. Elle n'est pas forcément originale au niveau du design mais elle propose de belles finitions. Continuons avec les caractéristiques techniques. Les caractéristiques techniques Tout d'abord l'étanchéité On est sur une montre étanche à 5 ATM Elle permettra du coup les sports nautiques Elle sera compatible Bluetooth 5.0 Elle embarquera ce qu'on retrouve dans la plupart des montres connectées C'est à dire accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante, capteur de SPO2 Et ce qui est intéressant c'est qu'elle embarque un capteur de température corporelle et un capteur de respiration. Elle va donc pouvoir, on va le voir dans le suivi de santé, suivre notre température corporelle et nos respirations. Elle intègre une batterie de 260 mAh avec une autonomie annoncée entre 7 et 10 jours. On en parlera bien entendu juste après. Que dire de plus sur les caractéristiques techniques On reste quand même sur une montre assez basique, assez lambda. Pas de micro, pas de haut-parleur, pas de GPS intégré. Tout ça pour un prix de 79,99€. Voyons maintenant les fonctionnalités Les fonctionnalités, parcourons les fonctionnalités smart déjà avec la navigation. On est sur le cadran principal de la montre, bien entendu on va le voir, il est personnalisable, on le voit juste après. Pour réveiller la montre, soit on la lève, soit on appuie sur le bouton. Après on va pouvoir swiper de haut en bas pour avoir les raccourcis, de bas en haut pour avoir les notifications et de droite à gauche pour avoir les différents écrans. On voit qu'il y a encore, bon là j'ai attendu le plus possible des mises à jour parce que je l'ai eu avant qu'elles sortent. Je voulais pas vous proposer un test le jour de la sortie, je préférais vous proposer live, car j'ai vu des petits défauts quand même, des petits défauts dans l'OS, notamment au niveau des traductions. Je suis en français, lorsque la nuit n'est pas présente, comme là, je ne l'ai pas porté, exprès pour vous montrer, je ne l'ai pas porté la nuit dernière, et c'est écrit en espagnol, disant que voilà, on n'a pas euh, enregistré la nuit. Mais bref, on a aussi des traductions qu'on retrouvait sur d'autres petits un peu farfelus comme... Pour dire vélo, cycliste, ça se dire ride en, en anglais, ça veut aussi dire chevaucher et du coup c'est traduit par chevaucher extérieur. Bon, on en reparlera de l'OS bien entendu, mais on parle là de la navigation. Donc on va pouvoir du coup swiper pour avoir les différents écrans, on va pouvoir aussi appuyer sur le bouton hop, de droite pour arriver dans le menu principal. Là on retrouvera toutes les applications disponibles sur la montre, c'est à dire les notifications, le sport, la santé, la nuit, la minuterie, chronomètre, temps, etc., etc. On va bien entendu en parler. Parlons maintenant de la personnalisation des cadrans. On va pouvoir, sur le cadran principal, rester appuyé pour pouvoir changer de cadran et choisir d'autres cadrans. Il y en a quelques-uns de disponibles sur la montre, vous le voyez, tac, tac et après les autres, on va pouvoir aller les chercher sur l'application notamment sur l'application Mobvoid, qui est disponible sur iOS ou sur Android. Lorsqu'on lance l'application on va se retrouver sur notre montre TicWatch GTH qui est connecté je vais pouvoir du coup aller après dans le centre du cadran et là j'aurai la possibilité de télécharger différents cadrans ça va charger et hop, je vais avoir pas mal pas mal de cadrans pour pouvoir personnaliser et il sera même possible d'aller un peu plus loin dans la personnalisation en changeant la couleur, etc Voyons maintenant les notifications. Lorsqu'on reçoit des notifications, elles vont apparaître en bas, ici. On aura des notifications de par exemple nouveaux messages, notifications messages, etc. etc. Moi je trouve ça dommage parce que c'est même pas annoncé sur leur site, mais la police d'écriture des notifications, au moins dans la version française, je suis pas allé voir dans les autres versions, mais elle est pas très très jolie. C'est un petit souci qu'on retrouve sur certaines montres à bas prix. C'est la police des notifications et je trouve qu'ils intéressent pas vraiment. On va avoir aussi des fois la possibilité lorsque là c'est une notification de YouTube d'aller voir plus loin que ce qui est dans la notification. Quand on reçoit des SMS, je vous envoie un petit SMS, on va recevoir aussi la notification du SMS sans souci. Mais on va être dans le même cas, là j'ai envoyé un SMS dans de... un bon pavé et on n'a que la première ligne, on va pouvoir le supprimer. Mais c'est dommage, on ne va pas pouvoir lire, c'est complètement tronqué, c'est même plus que tronqué, on n'a que le titre limite. Ces notifications vont quand même être personnalisables sur l'application. Pareil, on va dans rappel intelligent et on va pouvoir mettre rappel quand il faut courir, rappel euh, si on n'avance pas et surtout des rappels d'application. Et choisir quelles applications pouvaient nous envoyer des notifications où on aura le petit logo. Après, on peut activer en haut tout le reste. Voilà, fonctionnalité présente mais un peu coussi-coussin. Lorsqu'on va recevoir un appel sur notre téléphone, ça va sonner on va pas pouvoir bien entendu décrocher on va pouvoir simplement raccrocher on voit ça vibre etc ça sera juste un indicateur où on pourra refuser l'appel si on ne veut pas répondre ou si ça nous dérange ça d'accord maintenant lorsqu'on va écouter de la musique sur notre téléphone il va être possible, en allant dans musique, de mettre pause, de relancer ou de changer. Ça sert de télécommande. Ça n'affiche pas le titre de la chanson. Je vous montre quand même qu'elle est bien en train de défiler et que ça marche lorsque je mets pause. Mais ça n'affiche ni le titre de la chanson, ni le titre de la chanson d'après. Et ça, c'est bien dommage aussi. Ça nous permettra à la fois de contrôler des musiques qui sont lancées par notre téléphone. Mais si on lance des musiques aussi via, par exemple, Spotify, on va aussi pouvoir hop, mettre pause et faire la télécommande. Donc, c'est vraiment... Ce qui est joué sur le téléphone On ne s'attendait pas à mieux C'est quand même une montre en dessous de 100 euros. Souvent ça sert juste de télécommande Et c'est le cas Qu'en est-il des autres applications un petit peu smart de cette montre On va voir. la minuterie Qui va nous permettre de lancer un minuteur Personnalisé ou déjà prédéfini Chronomètre Le temps Qui va nous donner la météo Avec les prévisions sur les jours suivants etc Et c'est à peu près tout Maintenant qu'en est-il des paramètres Les paramètres directement depuis la montre Vous allez pouvoir paramétrer simplement l'écran La luminosité redémarrer ou fermer. Ça se jouera après depuis l'application, si vous voulez paramétrer, on a vu les rappels, les notifications mais on va voir tout ce qui est possible aussi de personnaliser et paramétrer. On va pouvoir avoir les rappels intelligents, je vais vous les réévoquer qui vont nous permettre de donner des rappels si on veut euh, voilà, aller se lever parce qu'on ne fait pas de sport On va voir les mo le mode intelligent qui lui va nous permettre de détecter automatiquement la fréquence cardiaque par intermittence, nous permettre un réveil intelligent, c'est à dire ajouter un réveil pour que la montre essaye de nous réveiller de façon intelligente, lever la main pour éclairer l'écran mode ne pas déranger et dans plus de fonctionnalités il sera possible de choisir le temps de rétro éclairage de l'écran 5 secondes là je vais passer à 15 secondes d'appuyer pour rechercher la montre qui va faire vibrer la montre choisir la langue choisir l'unité de température et c'est à peu près tout tant qu'on est sur les paramètres il faut dire, il faut que je vous le dise, qu il y a quand même pas mal de soucis, j'ai quand même pas mal de soucis avec l'application, avec cette montre. Que ce soit, regardez, là je suis connecté à ma montre, on voit que c'est écrit connecté. Si je retourne sur cet écran, on voit que là j'ai effectué 3140 pas. Et sur l'application, il y a zéro. Je n'arrive pas. À synchroniser l'application, des fois ça arrive ça se dénoue quelques minutes, quelques heures après mais voilà, il y a des problèmes de connexion avec l'application, quand j'étais sur iOS au début de mon test, euh, lors des activités physiques, j'avais pas la, la courbe cardiaque, enfin voilà, il y a quand même un gros bémol, euh, je le dis dès maintenant de la vidéo, côté application que ce soit dans l'OS de la montre qui est basique, il n'y a pas de vraiment de problème à part la traduction c'est quand même déjà, euh, déjà pas mal d'avoir des problèmes de traduction, et il y a aussi du coup un gros bémol côté application qui n'évolue pas forcément de d'année en année ou de mois en mois. Pour moi, sur certains modèles de TicWatch de, de MobVoy, j'aime beaucoup cette marque surtout pour les TicWatch Pro. Et bah pour moi, l'application, c'est leur plus gros défaut. Voilà, c'est que déjà l'écran principal comme ça, euh, il ressemble pas à grand chose, je trouve. Il faut cliquer en fait pour aller dans la montre. Enfin c'est pour moi, il faudrait une refonte complète. Mais bon, je tenais à vous souligner et à vous dire que avec les téléphones que j'ai eu, moi, il y a pas mal de problèmes de connexion. Voilà pour ce qui est des fonctionnalités smart, on va voir la santé maintenant. Vous n'avez pas de problème de connexion, vous avez réussi à synchroniser votre montre. Maintenant, qu'en est-il du suivi de santé Sur la montre, on va avoir plusieurs possibilités. En fonction de votre écran principal, vous pouvez avoir par exemple votre nombre de pas. Mais sinon, vous allez pouvoir aller dans Tick Else. Là, vous allez pouvoir avoir différentes applications de santé comme tic Pou qui vous permettra d'avoir votre suivi cardiaque et de prendre votre fréquence cardiaque, tic respirer qui vous permettra d'avoir une mesure de votre fréquence de respiration, tic oxygène qui vous calculera votre mesure de la SpO2, tic température qui vous calculera la température de votre corps, tic zen qui mesurera votre stress, puis tic respiration qui vous permettra d'avoir un exercice de respiration. Ça, c'est les applications directes qu'on va pouvoir voir directement sur la montre. En plus de ces applications, on aura bien entendu un suivi quotidien Qui se retrouvera aussi lorsqu'on va swiper de droite à gauche On aura notre nombre de pas, notre nombre de kilomètres parcourus, notre nombre euh, de calories Et quand on va aller à droite, si on l'a gardé pour dormir, on aura notre nuit de sommeil Ces informations sont présentes sur la montre et bien entendu l'historique se retrouvera sur l'application Je vous le montre directement Lorsqu'on va arriver sur notre montre, on va pouvoir, une fois connecté, accéder aux informations On aura nos informations de la journée avec notre nombre de pas, la fréquence cardiaque, le taux de saturation d'oxygène euh, le nombre de kilomètres etc pour chaque information pour chaque widget on va pouvoir cliquer pour avoir par exemple mon suivi de fréquence cardiaque là sur les différents jours on aura ce suivi qui sera disponible avec la fréquence moyenne la max la minimum vous voyez encore une petite erreur de traduction c'est écrit vitesse moyenne donc vitesse moyenne de battement de coeur peut-être mais bon c'est une fréquence on aura aussi la possibilité pour chaque mesure voilà que ce soit la température etc de regarder notre suivi et de retourner dans le passé, dans l'historique, pour voir nos différentes prises de mesure. Ça va être la même chose pour la SPO2 qui peut être pris à temps d'intervalle et qui peut être lancé à la main et on aura notre suivi de sommeil. Pour ce qui est du suivi de sommeil, c'est le suivi à peu près le plus complet on peut dire où on va avoir à la fois des informations sur notre profondeur de sommeil, la fréquence cardiaque pendant le sommeil et l'oxygène, la SPO2 pendant le sommeil. C'est assez correct et c'est assez complet. Gros mes bols, par contre sur le sommeil, c'est que ça prend des mesures qui sont, qui sont correctes. Hein. Euh, globalement, J'ai jamais eu de problème à part quand je faisais, euh, vous savez, sur certaines montres comme sur celle-là. Si vous dormez moins de, je crois, moins de 2h ou moins de 3h et vous vous réveillez pendant un temps assez grand, bah, ça ne calcule pas la nuit. Mais c'était pas ça le souci, c'est que j'étais sur ma montre, j'avais dormi, la montre avait capté 3h de sommeil, 3h30, 3h40, et elle me disait, et 3h40 en bonne profondeur de sommeil, et elle me disait, en mode super vous avez bien dormi, parce que elle n'arrive pas vraiment à traduire, ça relève des caractéristiques, ça relève des informations, mais je trouve que l'interprétation n'est pas forcément bonne. Sur ce cas-là, la montre disait, il y a une bonne profondeur de sommeil, t'as bien dormi, alors que j'avais dormi que 3h40, je sur la nuit. Bref, il y a encore des progrès à faire, surtout au niveau de l'interprétation qui est due à l'application aussi, parce que au niveau de la santé, voilà, il y a la prise de température corporelle, qui s'est ajoutée du coup à... aux autres caractéristiques de santé qu'on a habituellement sur les autres montres. Et cette prise de température corporelle, contrairement à Massfit, ou montre à Massfit GTR 2 où j'étais déçu, là elle a l'air tout à fait correcte. Pareil pour la SPO2, etc. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, un gros effort serait nécessaire encore au niveau de l'interprétation et au niveau de l'application. Parlons maintenant du sport. Il va bien entendu être possible de faire du sport sur cette montre. On va pouvoir lancer Tic exercice Là on va avoir quelques sports, courses extérieures, cordes à sauter, natation, Canotage, autre. Bref, on va avoir une quinzaine de sports. Lorsque je viens lancer un, course extérieure, on va pouvoir le démarrer. 3, 2, 1. Ça démarre. On va avoir notre rythme cardiaque, notre nombre de pas, le nombre de kilomètres, et on va pouvoir aller vers le bas pour avoir les calories. Très peu d'informations. La montre n'a pas de GPS, elle est connectée au téléphone, donc il faut être sûr qu'il y ait une bonne connexion avec le téléphone, sinon vous n'aurez pas un bon suivi de, des kilomètres. Lorsqu'on va du coup aller sur l'application pour voir comment s'est passé notre sport, bah là je vous ai dit qu'on peut avoir des surprises. Sur iOS, j'ai eu la surprise de ne pas avoir ma courbe de rythme cardiaque. Je n'ai pas vérifié si ça allait être mis à jour, mais on m'a dit, lorsque j'ai signalé bah, ce souci à Moboy, ils m'ont dit que ça allait être corrigé une mise à jour sur android on a les informations vous voyez dans mon activité j'ai mon nombre de kilomètres la durée les calories et la courbe de rythme cardiaque c'est des informations basiques on n'aura pas forcément plus lors d'une marche en extérieur ça donne ça aussi alors la question c'est est ce que ce peu d'informations qui est disponible sur l'application est ce que c'est au moins un petit peu précis et là et là parfois j'ai eu aussi quelques mauvaises surprises globalement en comparant par exemple cette course que je vous ai, je viens de vous montrer à celle prise par mon téléphone, mon autre téléphone, mon iPhone et ma ceinture cardio mètre on va voir déjà une petite différence au niveau de la précision GPS, alors que la, la montre était connectée à mon téléphone. Est-ce que c'est dû à mon téléphone Je sais pas. Mais la montre a relevé 3,16 km, alors que la course sur mon téléphone, sur mon iPhone, était de 3,50 km. Et encore ça, au niveau de la précision GPS, c'était n'était pas l'activité le, le, le pire des ça me prenait pas du tout le gps donc bah après voilà, c'est à la fois c'est dommage, à la fois c'est pas trop dommage parce que il a pas de GPS intégré à la montre. Alors, est-ce que c'est dommage Je ne sais pas. Mais niveau précision et GPS, on est à côté même en connectant la montre au téléphone. Pour ce qui est du cardiofréquencemètre, on voit que ma fréquence cardiaque moyenne était de 147 sur la montre contre 148. C'est plutôt pas mal déjà en moyenne pour une montre à ce prix-là. Au niveau de la fréquence cardiaque max, 179 sur la montre contre 180 sur mon téléphone avec ma ceinture Polar bien entendu. C'est aussi plutôt pas mal. Lorsqu'on regarde l'allure des courbes, je suis plutôt impressionné, je suis plutôt ravi. L'allure se ressemble, ça monte, ça redescend, ça redescend, ça monte. Et grosso modo, ça suit la même allure. Après, lorsqu'on va superposer les courbes, on voit que la descente après le gros pic n'est pas forcément bien suivie par la montre. On descend beaucoup plus bas sur ma ceinture carte de fréquence lorsque j'ai arrêté de courir et j'ai marché. Ça, c'est sur les montres vers cette tranche de prix-là, un des problèmes. Des fois, ça suit pas les pics. En haut et quand ça les suit, ça suit pas la redescente. On est à peu près dans ce cas là, mais globalement, pour une activité plus linéaire comme de la marche, comme une petite course, comme un peu de vélo, ça suit et je n'ai pas rencontré forcément de gros problèmes au niveau carte de fréquence mètre, bien entendu, parce qu'au niveau GPS, je vous le dis encore, ça bugosse, ça bugosse. Au niveau du nombre de pas, la pression podométrique, je l'ai comparé à mon podomètre et là aussi. Ça mouline assez, voilà, je ne vais pas vous mentir. Ça mouline, il euh, y a des jours où ça passe. Il y a des jours où c'est plus compliqué. On est donc sur une précision un peu coup ça Pour moi, le cardio fait le job. Le capteur de température corporelle aussi. Euh, là, tout ce qui est podomètre, ça compte plus que ce qui est en vrai. Je crois que j'étais à peu près à 15 plusieurs fois à 15%, 15-20% de plus. C'est-à-dire sur une journée de 10 000 pas, on était à 12 000 sur la montre contre 10 000 pas sur euh, mon podomètre. Ça, c'est... Voilà, ce prix-là, euh, des fois, c même même à des montres plus chères, on a ce souci. Moi, ce qui m'embête, c'est de proposer une mesure GPS liée avec le téléphone qui ne marche pas. Donc, globalement, on reste aussi sur notre faim. Surtout au niveau du manque d'informations sur l'application. Ça, c'est toujours difficile à vivre. Parce que pour moi, cette montre... On la garde au poignet, mais on va très rarement dans l'application. On regarde les informations qui sont affichées sur la montre, mais l'application ne donne pas forcément envie d'aller dedans. Bref, parlons maintenant de l'autonomie. L'autonomie est-ce que c'est encore un point un peu faible Non, pas du tout. Là, au moins, j'étais content. L'autonomie annoncée de 7 à 10 jours, vous allez atteindre les 7 jours sans souci. Je les ai atteints maintes et maintes fois. Au moins les 7 jours, je suis arrivé au max à 9 jours. Après, il n'y a pas forcément beaucoup d'activités et d'applications de, dessus. Donc, c'est logique. Elle sert un petit peu de montre. Ce qui peut manger de l'autonomie, c'est tous les rappels, c'est toute le, voilà, de la détection de sport. Ça ça m'a empêté plusieurs fois parce que lorsque je berce ma fille, des fois, voilà, je suis en train de bercer ma la nuit dans le noir et bah du coup je berge je marche et ça bah, ça pas vraiment du sport mais presque et bah la montre elle détecte et ça au moins c'était bien fait c'est qu'elle détecte lorsque je suis en train de marcher lorsque je suis en train de marcher un peu euh, de façon intensive elle, elle dit vous êtes en train de faire une activité physique est ce que je démarre l'activité dans la nuit c'est clair c'est un peu chiant mais parce que j'avais activé l'option et au moins ça ça marche donc l'autonomie c'est pas mal terminons avec mes points positifs et mes points négatifs Mes points positifs pour cette TicWatch gth premier point positif c'est le rapport finition prix qualité de finition qualité euh, des matériaux on est à 80 euros 79 euros et la montre même si l'écran a un ratio tout à fait minime on va dire elle est de bonne augure voilà la qualité des matériaux est pas trop mal la qualité du quart de est pas trop mal bref il y il a, y a quand même du bon hardware dessus il a rien à dire deuxième point positif ça va être l'autonomie aussi elle est pas trop prise de tête vous pouvez la garder facilement une par contre niveau négatif ça va être tout le côté software à la fois le système d'exploitation de la montre à la fois l'application je trouve que c'est vraiment cette dimension qui manque à cette marque mob pour aller beaucoup plus loin et aller vraiment au delà de ce que fait les autres concurrents je trouve que l'application manque d'informations manque de traduction à la fois dans le sens de vraie traduction à la fois traduction de données pour un utilisateur lambda et elle manque d'appétence on n'a pas vraiment envie d'y mettre le nez souvent au niveau du software on est aussi sur notre fin parce qu'il y a des problèmes de traduction et il y a des problèmes de police. Je suis sûr que changer la police des notifications, c'est pas vraiment le truc le plus compliqué. De mettre la même police que sur l'écran principal, pas forcément, je pense, compliqué. Mais ça, c'est un petit manque aussi. Deuxième point négatif, c'est la précision. Sportive, notamment. Il manque de la précision. Si on offre la possibilité de calculer du GPS, une mesure GPS via connexion sur le téléphone, il faut que ça marche. Sinon, ça sert à rien de le, le, le proposer. Manque de précision podométrique, voilà. Le cardio-fréquence mètre, ça passe. Et ça, c'est plutôt pas mal. Dernier point négatif, c'est... Les problèmes de connexion. Les problèmes de connexion entre la montre, de pouvoir synchroniser. Voilà, mise à jour, pas de mise à jour. C'est coussi ça, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, c'est un des soucis que j'ai eu à la fois sur Android, à la fois sur iOS. En tout cas, vous savez tout sur mes points positifs mes points négatifs. Maintenant, faut-il l'acheter faut-il acheter cette montre Personnellement, cette montre sera pour ceux qui ont un petit budget, qui veulent une montre assez sympa et résistante, et qui ne veulent pas vraiment se prendre la tête à aller regarder leurs données, etc. C'est plutôt suivre le jour le jour, avoir des notifications, avoir notre nombre de pas, lancer peut-être une activité ou deux, avoir notre température corporelle, etc, etc. On veut avoir un suivi de santé sur le poignet plus que sur le téléphone. C'est les personnes qui cherchent ça, qui ont ce budget, cette montre peut être fait pour vous. Pour ceux qui aiment la précision, et j'en connais, qui aiment la précision dans les traductions, qui aiment la précision bah, dans le sport, mais qui veulent quelque chose de clean au niveau de l'OS... Pour l'instant, attendez un petit peu, passez votre chemin, redemandez-moi peut-être dans un mois, elle vient de sortir. Pour l'instant, il vaut mieux attendre pour vous. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce test. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.